L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage égalisé que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et également, avant d'aller plus loin, bah pensez à mettre un pouce, à vous abonner pour être sûr de recevoir toutes les vidéos. Et regardez dans les commentaires, vous pouvez aussi accéder à un entretien découverte avec un coach de mon équipe. Alors, comment faire un mauvais choix Aujourd'hui, après avoir fait la vidéo sur comment faire un bon choix, on va voir comment est-ce qu'on peut faire un mauvais choix et trois points qui vont vous montrer. Que là vous êtes en train de faire un mauvais choix. Alors bien sûr, quand on rentre dans la philosophie des polarisations, on peut voir qu'à long terme, il y a plus de bons choix, de mauvais choix, il y a juste que des choix. Mais en tout cas, on va voir comment sur le coup, on peut faire tout euh, ce qui crée un mauvais choix dans nos perceptions par rapport à qui on a envie de devenir. Donc, un le mauvais choix, comment le faire ben, je pense que le, pour faire un mauvais choix, déjà, c'est un se baser sur le court terme et oublier le long terme. Si vous avez vos objectifs à long terme qui sont en boucle. Mais vous jouez juste sur du court terme, court terme court terme court terme court terme plaisir immédiat plaisir immédiat plaisir immédiat plaisir immédiat bah super vous allez avoir de la dopamine qui va se dégager euh, mais tout ça en fait dès que vous consommez le court terme et eh bien en consommant le court terme en fait dès qu'on est vraiment en train de prendre de la matière pff, bah, tout ça c'est fini et à chaque fois comme j'aime le dire on a une partie être une partie humaine et euh, on a une partie finie une partie infinie la partie finie, c'est tout ce qu'on a de matériel la partie de infini, c'est notre évolution notre contribution notre accomplissement notre épanouissement et dès que dès qu'on va être sûr en surconsommation eh bien ça va donner de la frustration puisque le fini ne pourra jamais combler l'infini et donc quand on se focalise sur le long terme on est capable de faire des sacrifices matériels sur le court terme afin d'être juste uniquement se focaliser sur notre accomplissement et sur notre épanouissement et du coup le long terme passe avant le court terme ça c'est le premier point. Le deuxième point pour faire un mauvais choix, c'est écouter les autres. Ok Vous avez le droit de demander l'avis à d'autres. Euh, Moi-même je le fais. En revanche, c'est important que quand vous avez votre intuition. Donc l'intuition c'est vraiment l'attention de la in, c'est dedans. L'intuition c'est la tension. L'intuition c'est tension qui est, l l est qu à l'intérieur. C'est important de la, de l'écouter. Et euh, enfin, moi, je me suis tellement planté dans les choix que, que j'ai fait euh, à l'époque parce que j'écoutais les autres alors que mon intuition au fond de moi me disait quoi Fais ça. Et il y, y a les autres qui disent Mais non, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Il faut que tu fasses ça. Je sais, il y a machin qui a fait un tel. Ouais, mais toi, au fond, c'est important d'avoir l'avis des autres parce que ça permet d'avoir des feedbacks et différents points de vue. En revanche, c'est important de donner, à un moment donné, même si tout paraît irrationnel, de dire Bah, tu sais quoi mon intuition je sais pas pourquoi ça peut paraître fou mais elle me dit de faire ça et peut-être qu'en faisant ça tu vas te planter ça c'est ok mais par contre tu seras content t'être planté parce que ce sera toi qui aura décidé que ce soit comme ça parce que du coup si tu te plantes en ayant écouté les autres et que du coup tu as mis ton intuition de côté pour écouter les autres et tu les écoutes tu vas dire quoi ah j'aurais dû faire autrement j'aurais dû m'écouter ok et du coup là tu auras des regrets de ne pas t'être écouté en revanche quand tu t'écoutes toi même souvent là tu pas de regrets parce que tu as fait ton maximum tu as fait ce que tu sentais juste un instant donné et ensuite bah, le résultat il est là il est pas là c'est ok en fait mais tu as fait de ton mieux par rapport à toi et enfin le troisième point pour faire un mauvais choix bah, c'est de croire que ce que l'on va faire aura plus de bénéfices d'inconvénients pour nous là c'est encore une fois c'est on, on peut jouer du court terme on peut jouer plus dans le prendre c'est à dire que dès qu'on est dans une logique de que prendre et pas donne dans le juste dans l'échange qui est juste eh bien on va déséquilibrer les choses et à un moment donné le prix à payer va faire très mal et ça revient aussi si on prend la question sur un nouvel, sur un autre angle c'est non plus euh, ne pas se sacrifier euh, pour les autres c'est à dire que si vous faites des choses et que vous sentez que je sens que c'est pas juste là, je sens que je suis pas aligné, mais je vais le faire parce que comme ça il ya plus m'aimer. Je vais le faire parce qu'en contrepartie j'aurais ça. Et ben bah, il va se passer quoi Vous allez dire, ah mais moi je me sacrifie toujours pour les autres, mais les autres ils me le rendent pas. Bah non, en fait les autres ont aucune raison de le rendre. Et, euh, et si vous, vous sacrifiez, bah attendez pas que les autres vous remettent debout. Non, les autres vont, vont juste prendre ce qu'il y a à prendre et derrière ils, ils n'ont rien à attendre de vous. Donc ça c'est vraiment important et d'avoir cet esprit de justesse en mode. Bah, tu sais quoi, là, je à la que c'est pas juste pour moi donc euh, c'est pas contre toi mais je sens que ce n'est pas juste pour moi de faire ce choix et, et voilà en fait en fais ce que tu veux moi je continue mon chemin et vous allez voir qu'à long terme quand vous honorez et vous honorez les autres au même degré finalement eh bien euh, la, la vie entre guillemets vous récompense tout le temps et vous dites ok bah ok j'ai peut-être fait ça sur le court terme c'était peut-être difficile de faire ce choix mais j'ai quand même bien fait de rester aligné dans mes baskets et de, de garder ce parfait équilibre entre donner et prendre au même degré donc voilà, si on résume les trois points pour être sûr de faire un mauvais choix, c'est 1 viser le court terme avant le long terme, 2 écouter les autres au lieu de s'écouter soi, et 3 être dans le plus prendre que donner ou plus donner que prendre et du coup de ne pas respecter cette notion de justesse. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, pensez à la partager. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et bien. Prenez un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous où on verra le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous voulez aller, et ce qui vous empêche pour passer du point A au point B, et surtout bah, comment aller au point B le plus rapidement possible. Et aussi vous pouvez simplement commencer par le livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous retrouverez dans les commentaires. Sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao